Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre la bourse. Mais avant ça, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube ici en dessous et à cliquer sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez gratuitement mes prochaines vidéos. Comment apprendre la bourse Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre la bourse et j'ai beaucoup de contacts de personnes intéressées. Mais les réponses que je reçois sont toujours récurrentes. Les gens ne se forment pas. Ils pensent qu'on peut ouvrir un compte de trading et se lancer dans le trading comme ça, trader au feeling. Et malheureusement, il y en a qui essayent ça pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Même certains m'ont dit que ça faisait 20 ans qu'ils essayaient de gagner en bourse et qu'ils n'y étaient pas encore arrivés. Et bien pourtant, euh, contrairement à ce que certains pensent, on peut euh, apprendre la bourse très rapidement. Apprendre le trading, des méthodes très simples vous pouvez le faire très rapidement. Vous avez ici en haut des liens vers mes formations au trading, vous avez une formation gratuite qui est une initiation au trading, vous avez aussi des liens sous la vidéo et vous verrez qu'il y a possibilité soit gratuitement d'avoir certaines notions ou bien d'acquérir à un prix qui je pense est pour mes formations le plus concurrentiel actuellement sur le marché, vous pouvez acquérir une méthode très rapidement assimilable. C'est ma méthode au scalping, L'avantage de cette méthode c'est qu'en une demi-journée vous comprendrez le fonctionnement de cette méthode et dès le lendemain vous pourrez commencer à l'appliquer sur un compte de démonstration ou même sur un petit compte réel si vous voulez vous lancer directement en réel. Moi je vous conseille de le faire d'abord en démonstration mais si vous voulez risquer un petit peu d'argent eh bien vous pouvez le faire en réel parce que psychologiquement c'est quand même une différence entre trader sur un compte de démonstration où vous ne risquez rien. Ou de risquer quand même un petit peu de votre argent. Donc de toute manière il faut absolument vous former parce que vous, vous pouvez chercher sur internet mais vous pouvez chercher pendant 10 ans vous allez trouver tellement de conseils, de méthodes que finalement vous ne saurez pas laquelle appliquer. Si vous essayez une méthode pendant un jour qu'elle ne donne pas de bons résultats vous allez changer, vous allez essayer comme ça indéfiniment. Je peux vous dire que moi ça fait plus de 10 ans que je fais du trading, et j'ai vu énormément de gens qui s'essayaient à la bourse, j'ai moi-même suivi des formations, il y en avait des bonnes et des moins bonnes mais il faut toujours chercher des formations qui vont vous permettre d'évoluer, d'améliorer votre technique de trading et je pense sans vraiment me vender que ma formation au scalping est une très très bonne méthode, je reçois énormément de retour de mes clients actuellement qui ont reçu la version 2 de ma méthode de scalping et ils sont vraiment enchantés, ils arrivent à faire ce que je conseille donc arriver à faire 98 à 100% de trades gagnants la plupart des jours et euh, je peux vous dire que c'est pour moi euh, la meilleure méthode parmi toutes celles que, que j'ai vues, que j'ai acheté moi-même, je ne pense pas euh, que vous trouverez mieux comme méthode de trading actuellement en francophonie. Donc si vous êtes vraiment intéressé par la bourse, je vous invite à commander ma méthode de scalping et euh, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous m'écrivez, je vous expliquerai, même euh, si nécessaire on fera euh, un live ensemble, mais je pense que mes vidéos sont vraiment bien faites, expliquent bien la technique euh, que je vous propose. Euh, vous pouvez ouvrir très rapidement un compte, appliquer cette technique donc si vous voulez vraiment apprendre la bourse rapidement et débuter sur de bonnes bases, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà donc euh, je suis ici à Puerto de la Cruz, vous voyez nous sommes euh, fin mars ici et il fait, il fait magnifique, je sais qu'en France et en Belgique il fait encore euh, très beau donc c'est bientôt euh, les vacances de Pâques, si vous avez l'occasion et eh bien vous pouvez venir euh, jusqu'ici, c'est pas très loin, hein. 3-4 heures d'avion et vous êtes ici. Donc euh, j'espère euh, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Ça me fera plaisir. A très bientôt. Au revoir.